Un accident de voiture, un accident de travail, un handicap, cela peut vous arriver avec pour conséquence une réduction définitive de votre capacité de travail et de vos revenus. À la suite d'un accident ou d'une maladie, vous n'êtes plus en capacité de travailler. Vous êtes placé en invalidité permanente définitive par les instances médicales gérées par votre centre de gestion pour les fonctionnaires, par la sécurité sociale pour les agents relevant du régime général. Comme vous vous en doutez, cette situation occasionne une perte de revenus pouvant atteindre 40% jusqu'à votre départ à la retraite. Oui, vous traversez des problèmes de santé importants et en plus vos moyens financiers sont réduits. Et dans certains cas, vous ne pouvez plus faire face à vos besoins et à ceux de votre famille. Heureusement, la garantie invalidité permet le versement d'une rente mensuelle pour une invalidité survenue avant l'âge légal de départ à la retraite. La rente vient compléter chaque mois la pension d'invalidité que vous percevez et démarre au jour du déclenchement de la pension. Le montant de la rente varie selon les contrats, mais vous permet de toucher au moins 90% de votre dernière rémunération hors prime. Vos primes peuvent être prises en compte si vous en faites la demande au moment de votre adhésion. Non, pas du tout. Votre employeur nous envoie les documents administratifs tous les mois, vous n'avez rien à faire. Vous pouvez suivre votre dossier sur votre espace client personnel et nous vous adressons un SMS dès qu'un paiement vous est adressé. Dans la plupart des cas, la rente est versée jusqu'à l'atteinte de l'âge légal de départ à la retraite, 62 ans, si vous êtes un fonctionnaire cotisant à la CNRACL, la liquidation de la pension retraite si vous relevez du régime général, la reprise d'une activité professionnelle, même partielle. Oui, tout à fait. Adrien, 32 ans, agent CNRACL au service technique d'une mairie. Il gagne 1300 euros net par mois et a adhéré à la prévoyance proposée par sa collectivité. Il a percuté un arbre avec sa voiture pendant un jour de repos. Suite à ses blessures, il n'a pas pu reprendre son travail et a été reconnu en invalidité permanente par la CNRACL. Il gagnait 1300 euros net par mois, sa retraite pour invalidité s'élève à 680 euros. Avec ce revenu, il va juste payer son loyer. Il avait souscrit la garantie invalidité avec maintien de ses revenus à 90%. Ainsi, jusqu'à 62 ans, il percevra 490 euros de complément, soit au total 1170 euros par mois. Oui, mais cela arrive à tout âge, car les accidents ou les soucis de santé peuvent arriver n'importe quand et bouleverser le quotidien. Et bien souvent, quand on est jeune, on a d'autres priorités dans son budget que la prévoyance. Mais justement, le montant de la retraite pour invalidité est calculé en fonction des années de cotisation. Plus on est jeune, moins on a cotisé et plus la retraite est faible. C'est donc très important de se protéger grâce à la prévoyance. J'espère avoir été clair sur la garantie invalidité. Votre employeur qui connaît parfaitement vos droits peut aussi vous renseigner. N'oubliez pas que le dispositif que je vous présente est le seul qui vous permette de profiter de la participation financière de votre employeur. Et n'hésitez pas à consulter les autres vidéos en ligne.